Bonjour à tous. Nous sommes le 26 janvier 2021. C'est la journée que la Fed va euh, décider si elle va monter les taux. Ben, dans le fond, ce que Jérôme Powell a dit, c'est pas nécessairement est-ce qu'elle va décider de monter les taux, oui ou non, mais est-ce qu'elle elle va monter les taux de 0,25 ou 0,50 euh, points, euh, un quart de point ou un demi-point. et C'est un peu la, la, ce que les marchés attendent. On sait très, très bien que les marchés ont, ont, ont été dans le rouge quelques jours euh, euh, de suite et euh, ça commence à être un peu paniquant parce que, dans le fond, est-ce que cette... Euh, baisse des marchés va se poursuivre. Aujourd'hui, on a une montée euh, en attente de la décision de la Fed et c'est un peu ça qu'on doit comme, euh, constater. Est-ce que cette montée-là qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est un retournement vers la hausse ou tout simplement c'est une correction? Euh, haussière dans une tendance qui va continuer à être baissière. En tout cas, on a plusieurs éléments qui nous font croire que le marché pourrait encore souffrir. Euh, je vous ai parlé euh, dans une dernière vidéo là, que Graham, là, euh, ça se trouve être un investisseur de 80 ans qui a dit euh, euh, que le marché pourrait corriger de 50 tout peut arriver euh, les éléments qui font en sorte que le marché est dans la crainte en ce moment ça se trouve être euh, bien bien entendu la décision de la Fed de d'enlever de, le soutien là là c'est maintenant ce n'est plus 120 milliards de dollars par mois mais euh, elle est-ce qu'elle va continuer à quand même soutenir les marchés euh, la deuxième élément c'est le taux d'intérêt aussi le taux d'intérêt qui est euh, Jérôme Powell l'a dit là qui va le monter le taux d'intérêt mais moi ce que je me dis c'est que ce taux d'intérêt là euh, ne durera pas parce que, dans le fond, la, la Fed ne peut pas se permettre... Euh, peut-être que certains disent que la Fed pourrait peut-être faire cracher le marché. Euh, si elle fait ça, elle... Elle, elle fait tomber l'économie littéralement parce qu'on sort, ben sort d'une récession, une récession qui a été un peu provoquée là, euh, par les mesures drastiques des gouvernements un peu partout sur la planète à propos d'une pandémie qui n'a pas fait le nombre de morts qu'on avait estimé au début. On disait que c'était 3 de la population mondiale qui était pour mourir. Ce n'est pas arrivé. Et là, il faut se dire que c'est un peu partout. Là. Ici, au Québec. Les mesures sont absolument folles, avec le Legault qui a fait sa petite conférence de presse, il a assez du réchauffé, là. il n'y a rien de nouveau, là, il va ouvrir les commerces. Il y a de la pression même au sein du parti là, de la CAC Donc, il est en train de dire qu'il va, oh, va nous récompenser, il va ouvrir les commerces au compte goutte Il a utilisé un terme enfantin encore une fois, là, nous infantiliser là. Mais non, ça vaut presque pas la peine d'en parler, c'est le même barrage atteint, euh, les passes vaccinales euh, continuent ça, c'est absurde, là. hier je suis allé dans une petite quincaillerie parce que je peux plus aller dans une grosse, Oups, je viens de dire que je ne suis pas vacciné, euh, je vous voulais plus le dire <rire> donc euh, je suis allé dans une petite quincaillerie euh, où on accepte, ben, on accepte tout, on, dans le fond, je, je n'ai pas dit que je n'étais pas vacciné, je dis qu'on accepte autant les non-vaccinés que les vaccinés dans les petites quincailleries, donc euh, je retire ce que je viens de dire interprétez ça comme vous voulez euh, donc, euh, c'est ça, au niveau du Québec-Canada, parce que là, je, je vais me dépêcher un peu parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations, surtout euh, de l'information ben, des États-Unis, aussi euh, de l'information mondiale, là, donc euh, ben, parce que dans le fond, ça se trouve être le marché mondial qui suit euh, ce qui se passe aux États-Unis. Mais euh, avant tout, vous parlez de, du fameux rallye qui s'en vient, des, des camionneurs, des truckers, comme on dit ici au Québec. Euh, ça s'en vient, c'est vendredi. On va savoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui sortent un peu partout. Là. Mais hier, j'ai écouté Eric Duhem qui, qui a parlé à deux camionneurs. Non, eux disent que c'est immense, ça va à le convoi, convoi s'en va à Ottawa. On a dépassé le 4 millions. Là, les médias ont, ont essayé de dire qu'il fallait surveiller si cet argent-là était bien distribué. Donc, GoFundMe a gelé le fond. Mais dans le fond, ça ne regarde pas le... Euh, cet argent-là a été émis par des donateurs volontaires et au niveau de, de la gestion de tout ça, euh, euh, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de comptes à rendre, mais ça va être à l'interne. Euh, les gouvernements comme Trudeau est allé traiter des camionneurs de terroristes absolument absurde. Euh, en parlant de Trudeau, j'ai une petite nouvelle de, pour lui, de, de son grand ami Claude Schwab. Euh, on va regarder ça tout à l'heure. Donc, euh, euh, revenir à ce qu'on dit au niveau des marchés, euh, qu'est-ce qui va arriver? Euh, genre, ben, dans le fond, je peux pas prétendre de le savoir, je ne sais pas. Je sais qu'à un certain moment donné, peut-être que la Fed peut laisser corriger le marché euh, très, très fortement en haussant les taux d'intérêt et en retirant encore euh, le, le, le soutien à l'économie. Et par ces manœuvres-là, on va faire en sorte, peut-être qu'on va connaître une autre récession pour justement aller nous chercher encore plus bas. Mais au niveau, euh, nous, nous les, les, la plèbe, là, allez nous... Euh, nous ramasser et nous donner quelques cryptos, devises euh, émises par les banques centrales pour nous, euh, nous faire taire. Mais non, la, la révolte est grande un peu, un peu partout. On sait très, très bien que le haut micron s'est terminé. Là. Le, le, la dernière vague, là, ça s'est contaminé beaucoup. Là. Il y en a qui ont, des, des pays qui ont, qui ont raisonné. Ici au Québec, euh, euh, ceux qui croient encore à ce récit, ce narratif-là, euh, qu'on fait de vos devoirs là parce que il euh, y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète et ça commence vraiment à ouvrir un peu partout là. Donc c'est à surveiller ce qui va arriver après-midi. On va refaire une vidéo là-dessus là, euh, sur euh, la décision de la Fed là en ce moment comme je vous dis ça monte mais ça monte. C est, c est, c est, la, la, la, le marché a saigné quelques jours euh, c'est à savoir si ça va continuer à saigner aujourd'hui euh, tout se peut. Hein. Moi je, je ce que je me dis, c'est que les marchés ont tellement été en euphorie durant des années et euh, l'achat sur marge, toute cette folie-là, que là, peut-être qu'on pourrait connaître, surtout au niveau des technologies, là, le, le fonds de Cathie Wood est en train de fondre, là, euh, euh, le fonds ARC, là, qui se trouve être le, le, le, le symbole boursier, donc euh, ça fond, et euh, beaucoup de, de technologies qui souffrent en ce moment. On va voir. Donc, euh, bah, bon, dans le fond, il y avait un article ici, je l'ai placé sur mon site. Euh, J'essaie de faire la, de me discipliner pour de ce que je vous parle, là, de tout placer sur mon site boursetechnique.com aussi sur mon autre site Gold Bull Market. Euh, donc, c'est un article de Charles Sanna qui revient sur le, le, le, le Graham, là, la, la, la, la déclaration de Graham, qui est un investisseur, un, un investisseur euh, style Warren Buffett, là, qui est quand même euh, quelqu'un de très, très connu dans le milieu de l'investissement. Il y a 80 ans, le monsieur et euh, Charles Sanna reparle de cette... Euh, ce qui est arrivé, là, euh, au niveau de sa déclaration qui, est, qui a été quand même repris par plusieurs médias traditionnels. Et là, je veux euh, vous souligner un, un article. ben c'est pas un article, ça se trouve être un tweet qui a été posté par euh, Idriss aberkan que vous connaissez certainement, quelqu'un de très intelligent euh, euh, qui se trouve ancien euh, à être discrédité. Je comprends même pas. Je pense que les personnes qui le discréditent ne seraient même pas capables de suivre son discours. Donc, euh, Idriss euh, nous a partagé ça, euh, euh, ça se trouve à venir du fameux World Economic Forum, qui étant dit qu'en ce moment, ça se passe d'une manière virtuelle. Là. Je ne sais pas si la, la, la, on n'aura pas le temps d'aller fouiller ça. J'ai vu le tweet, je l'ai placé sur mon site. Euh, C'est une déclaration, puis je l'ai écouté en anglais. Vous pourrez aller cliquer. Là. On n'écoutera pas ça, là. Cliquez sur le, le, le, le tweet là, que j'ai mis dans, sur mon site. Euh, c'est Claude Schwab qui dit à un autre, je ne sais pas trop, trop c'est qui, là, il dit Nous sommes vraiment fiers de pénétrer les cabinets ministériels du monde entier avec notre programme des jeunes leaders globaux. Prenez par exemple Trudeau. Il parle de Trudeau. Donc Trudeau est vraiment un exemple de jeunes. Ben, il jeune, Trudeau, même s'il paraît plus jeune que son âge. Mais euh, Trudeau, quand même, euh, est un jeune leader qui est vraiment à la solde du Forum économique de Davos. Ça vient de la bouche de Claude Schwab. Et on sait très, très bien, si vous ne le savez pas, je vous le dis, euh, Freelan Freeland, qui est une mondialiste, euh, euh, qui l'a déclaré même, à. à est allé au Forum économique de Davos ou a participé en tout cas virtuellement au Forum économique de Davos et c'est pas pour rien que Trudeau l'a pris dans son équipe pour remplacer euh, l'ancien, je me souviens pas du nom euh, donc euh, oui, Claude Schwab a des yeux sur le Canada avec son mondialiste préféré, Justin Trudeau et euh, là j'ai quand même hâte de voir ce qui va arriver au niveau des camions il y a beaucoup d'informations qui se disent euh, les camionneurs hier euh, dans le direct d'Éric Duhem disait, non, non, c'est gros, ça s'en vient. J'ai hâte de voir. Et euh, en tout cas, il y a un gros mouvement d'appui. Euh, et ils veulent paralyser Ottawa. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de, de, de, de manque de, bon, de nourriture, de denrées alimentaires sur les euh, tablettes d'épicerie, du au fait que, justement, les pénuries vont arriver, dû au fait qu'on va bloquer, en tout cas, une partie des routes. Et aussi, euh, ça peut créer une inflation, mais je vous dis tout simplement peut-être qu'il faut euh, résister, là, parce que, dans le fond, euh, il faut appuyer ces cam camionneurs-là qui en ont marre. Euh, Ce n'est pas simplement une chose de vaccination pour vacciné. Hier, euh, la un des camionneurs qui parlait était doublement vacciné. Donc, euh, ce n'est pas une question de vaccination, c'est une de question de dictature et de liberté. Et on veut vivre dans un pays libre. De toute façon, notre Charte des droits et libertés nous garantit... Il euh, y a seulement six points, on n'a pas le temps de regarder ça. Relisez la Charte des droits et libertés, faites une recherche sur Google, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. On a le droit d'association, de religion, on a le droit de, euh, de, de vivre euh, librement dans tout le pays, le Canada, euh, sans se faire demander de passeport. Sans... Là, on dit qu'on est encore en, en urgence sanitaire, c'est de la bullshit. Euh, c'est complètement faux, mais dans la réalité, les Chartes des droits et libertés du Canada et la Charte de, de, québécoise aussi nous garantissent plein de libertés qui sont encore bafouées et on est là à se dire, bon, ben là, on n'a pas le choix, on est en urgence sanitaire. On n'est plus en urgence sanitaire. Vous le savez très bien, vous avez simplement à, à regarder les nouvelles un peu partout sur la planète. Au micron, ça se trouve à être la fin c'est l'OMS qui vient de le dire. C'est sûr que l'OMS dit une chose une semaine, dit une autre chose l'autre semaine, mais là, il vient de dire qu'avec le haut micron, c'est terminé. Et hier, j'ai discuté avec un monsieur, j'étais allé magasiner et on a discuté une demi-heure de temps. Et euh, c'est très intéressant ce qu'on disait parce qu'on... On suit à peu près les mêmes nouvelles de la France et la raison est très, très simple. C'est qu'ici au, ca au Canada, ben, au Québec, il y a quelques influenceurs. Euh, ben, moi, j'ai une petite chaîne, modestement, là, je peux vous informer à ce niveau-là, au niveau de ce qui se passe au Québec, mais il y a beaucoup, beaucoup, il y a Samuel Grenier, il y a, il y a beaucoup d'influenceurs, qui... parce qu'à un moment donné, j'avais dit, en tout cas, humble moi, moi j'essaie de vous influencer, c'est sûr que je vais souvent aux nouvelles des États-Unis parce que c'est économique, mon, mon, mon site, euh, mon... Euh, ma chaîne YouTube, euh, je, je, je, je touche plus l'économie, mais j'essaie quand même d'être ouvert à la planète et au Québec aussi, vous donner des informations lorsqu'il y en a. Mais hier, dans le fond, c'est du réchauffé qu'on a eu de la part de Legault. Donc, euh, en, en tout cas, on a notre petit de, le, le Trudeau ici, euh, qui est vraiment euh, à la solde des mondialistes. C'est de la bouche de uh, Claude Schwab. Club euh, Klaus Schwab que ça sort excusez et euh, c'est sûr que l'Ukraine en ce moment là il y a une tension très très forte et c'est bizarre que ça soit sorti euh, euh, du temps que Joe Biden euh, et, et sa, sa popularité est en déclin constant Kamala Harris on n'a vraiment pas besoin d'en parler il y a un article que j'ai placé sur mon site mais on va aller voir plusieurs graphiques qui touchent de ça là euh, ben c bon, dans le fond, je les ai placés ici. Euh, OK, ça, ça va aller un petit peu plus loin comme ça. Euh, ça se trouve être... Un, on va revenir. Ça, c'est la popularité de Joe Biden. <rire> Voyez, Joe Biden, euh, sa lune de miel est terminée. Ça fait pas mal de temps et ça crédibilité, son, euh, son appui a diminué, s'écroule littéralement. Joe Biden est absolument euh, un mauvais président, on doit le dire, et la vice-présidente, je pense qu'on n'a jamais connu une vice-présidente aussi impopulaire euh, de toute l'histoire de l'Amérique, donc on se retrouve à ça, et Joe Biden... Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce qu'il est allé dire. Un journaliste lui a posé des, une question sur l'inflation, ou sur l'Ukraine, je ne me souviens pas. Il est allé dire, euh, il a parlé, puis là, il a, ensuite, il pensait que son micro était fermé. Il a dit « Sonaveur ». Donc, dans le fond, il a traité d'enfant, de, euh, le journaliste, et c'était un micro ouvert. Donc, euh, on voit très, très bien le, le, le, le timbre de Joe Biden, le, le, le, le, le ton de, de sa dictature, ben, dictature. Une dictature très, très molle. Et euh, là, on distrait euh, la populace américaine par euh, l'Ukraine, justement. Il euh, faut comprendre que l'Ukraine, sans justifier... L'Ukraine appartenait anciennement à l'Union soviétique, je me trouve à voir, je pense, ici. Là. La carte, rapidement, je ne pas pour justifier, ou je ne veux pas me mêler de, de, de cette géopolitique-là, là. mais quand même, l'Ukraine est une, un endroit où... Euh, euh, justement, c'est lukraine là C'est un endroit stratégique pour la Russie. Et c'est pour ça que la Russie, euh, bon, ça fait pas la première fois, on avait eu une guerre, là, il y a quelques années, ben, les troupes russes étaient en rentrant en Ukraine. Mais là, la Russie, on dit que la Russie voulait rentrer en Ukraine. Je pense qu'il y a une grosse, manu grande, grande manipulation des médias. J'ai placé quelques articles sur mon site que vous pouvez lire vous-même. Euh, grande, grande ma manipulation des médias pour détourner l'attention. Parce que dans le fond, l'Ukraine, euh, la, la la Russie, c'est pas nouveau, ou euh, qu'elle veut reprendre l'Ukraine, qui faisait partie de l'ancienne URSS. Ici, euh, dans la carte, on le voit très bien. C'était tout ça, l'Union euh, euh, soviétique. Et sur cette petite carte-là, vous allez voir euh, sur mon site, j'ai trouvé ça, tout simplement, j'ai placé ça. Et on parle de différentes année là, où euh, l'URSS s'est formée et, et l'URSS s'est euh, détruite là, euh, dans les années 90 et on voit qu'est-ce qui appartenait à l'ancienne URSS et maintenant euh, c'était tout ce grand bloc-là et l'Ukraine était une partie de l'URSS et maintenant elle n'y fait plus partie mais on voit très très bien que euh, la Russie voudrait reprendre ça pour euh, avoir accès à la mer euh, c'est la mer Noire, euh, ou mer Caspienne. Euh, de toute façon, ça conduira à la Méditerranée. et C'est stratégique. Euh, la, la, on n'aura pas le temps de regarder tout ça, là, mais euh, de toute façon, c'est stratégique au niveau de, du pétrole. Et il y a un autre aspect qui est très, très important, c'est que la Russie fournit une grande partie du pétrole à l'Europe. Et si on arriverait... Parce que là, les Américains ont dit... Euh, Joe Biden a dit, non, on va... Créer, on va mettre des sanctions à la Russie, et même des sanctions personnelles à Vladimir euh, Poutine. Et euh, Poutine n'entend euh, vraiment pas à rire. On a commencé à enlever des ambassadeurs. Donc, euh, c'est un grand scénario. Euh, la Russie envoie des bateaux euh, aussi. Euh, donc, euh, c'est un grand scénario... Euh, oui, de distraction, mais aussi euh, Poutine, il faut, faut dire qu'en voyant, ça c'est dans un autre article que j'ai lu sur Zero Edge, Poutine en voyant la, la, la mollesse du président des États-Unis, euh, euh, un, un président qui est tout à fait discrédité euh, niveau, au niveau de son peuple, je ne dirais pas au niveau des médias, mais même, même les médias commencent à le discréditer, euh, pourrait profiter de cette, cette faiblesse-là des, des, des États-Unis pour euh, envahir l'Ukraine, euh, mais on dirait que Biden met de l'huile sur, sur le feu. Donc on dirait qu'il veut ça, c'est ça, l'article parle de ça, d'une distraction qu'il qui, qui qui veut créer pour oublier ce qui se passe au niveau économique, parce que là la bourse commence à, à rougir pas mal, au niveau de, de l'inflation. Jérôme Powell prétend calmer l'inflation. Au niveau euh, aussi de sa popularité, comme je vous le dis ici, ce petit graphique-là qui nous montre sa popularité, c'est absolument désastreux. Et il y a un, il y a un, il y a un site, là, euh, euh, c'est ici. Excusez, je vois. Il y a des peut-être euh, comme ça. Je, je, je... Bon, il y a un site que, qui prédit Hit. là. Ça se trouve être un site de, de, de prédiction. Là. Je sais pas trop comment que ça fonctionne. En tout cas, c'était dans mon article. Et on dit que les républicains euh, obtiennent... Je ne sais pas si ça fonctionne avec des sous. Je n'ai aucune idée. Là. Mais c'est 76 contre les démocrates de N5. Donc, c'est en sous. Là. Je ne sais pas comment que ça fonctionne. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur que les républicains euh, pour, pourraient... Non, je pense que c'est même pas une question. C'est plus que « pourrait ». C'est prendre le Sénat et et la Chambre des représentants en mi-mandat, euh, les prochaines élections qui s'en viennent cet automne. Et ça, c'est un autre graphique euh, qui est très, très révélateur, je pense que je l'avais mis ici, on va le voir plus gros, euh, qui se trouve à être euh, les, euh, les, les les un peu les médias de ce qu'ils parlait lorsqu'on parlait de l'Ukraine. On n'en parlait presque pas en 2000 euh, euh, ça, c'est ici, 2021, au début. Et là, on voit très, très bien une recrudescence de, des articles sur la guerre de l'Ukraine qui pourrait arriver, sur les troupes américaines qui sont rendues là, sur euh, euh, Poutine, sur euh, la Russie. Euh, euh, et regardez, c'est la médiatisation là, de ce qui se passe en ce moment a explosé en début de janvier, bizarrement, avec un tout côte tout correspond. Donc, euh, l'article parle de, justement, une distraction qui pourrait être créée par les Américains et on sait très, très bien que Poutine, ça fait vraiment longtemps qu'il a les yeux sur l'Ukraine, donc c'est pas nouveau mais pourquoi que ça sort de, euh, subitement comme ça, ben c'est ça, c'est ce que l'article prétend, euh, moi je peux le croire aussi. Euh, la euh, Réserve fédérale, c'est un autre euh, article que j'ai placé sur mon site, euh, justement, euh, la, la, la la révélation, la, la, la, la, la, la, ce que uh, Powell va, va, va dire, là, parce qu'aujourd'hui ils sont en réunion, euh, hier et aujourd'hui, et c'est cet après-midi, je crois, à... Euh à deux heures, deux, quatorze heures, euh, qui va euh, Biden, euh, excusez, Biden va dire euh, la quel est l'ordre de montée des taux d'intérêt? Euh, euh, soit que ce soit 0.25 et 0.50. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction des marchés. Et euh, on a une inflation. Euh, OK, je vais vous montrer ça immédiatement, rapidement, parce que j'ai d'autres graphiques à vous montrer. Euh, le temps avance. L'inflation au Canada, de décembre, c'est 4,80, mais c'est surtout celle des États-Unis qui est intéressante. Là. Euh, ça, ça vient de sortir. C'est décembre, on est, décembre là, 2021. 7,04 d'inflation aux États-Unis. C'est immense. Euh, c'est vraiment une inflation que Biden prétend contrôler, mais comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé souvent, on, euh, la, la Fed, soit elle fait cracher le marché boursier euh, ou elle continue à soutenir artifici artificiellement le marché boursier avec de la fausse monnaie et ce que ça va faire, ça va faire encore augmenter l'inflation. Euh, soit qu'elle aussi arrête de supporter artificiellement le marché en créant de la fausse monnaie, c'est-à-dire en achetant des bons du trésor, la dette américaine. Euh, pour faire monter encore euh, le, le, le, le, le, les bons du trésor euh, et maintenir les taux d'intérêt bas. On va voir de toute façon ce qui va se dire là, euh, cet après-midi va être déterminant pour le marché, pour la suite des choses. Euh, je n'ai pas la prétention de, de vous euh, dire ce qui va arriver. Je ne sais pas. Je pense que le marché va peut-être pourrait monter un peu aujourd'hui, mais va continuer à corriger. Je pense que la correction n'est pas encore terminée. Euh, donc, euh, c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, J'ai quelques... Ça, c'est la Russie. Euh, ben justement, vous parlez de cette fameuse bulle qu'on vit, euh, qui pourrait même, euh, avec ce qui arrive, là, les, les éléments que je vous ai parlé aujourd'hui, l'Ukraine avec euh, Poutine, la Russie, euh, les euh, euh, la... ce que Biden fait en ce moment, là, en, en, en essayant de couper des liens là, avec la Russie au niveau euh, aussi de, de, de, de l'économie. Euh, le l'inflation, la montée des taux d'intérêt qui, pour moi, ne durera pas. C'est sûr qu'on peut avoir des soubresauts Comme je vous ai dit, janvier est toujours un présage du reste de l'année. On pourrait aller en dentiste toute l'année ou on pourrait avoir un, une correction très, très importante provoquée par la Fed. On va voir à ça. On va voir ce qui va se produire. Mais ça, ça se trouve, en fin de compte, l'histoire des bulles là, euh, de 40 ans. Bien, bon, euh, il y a vraiment des années. Euh, la, la, la, la fameuse bulle de l'or parce que c'est durant, justement, une montée très très impressionnante des années 70 jusqu'à 80 avec une petite pause en 76 là. la montée de l'or, on a connu une montée jusqu'à 800 840 dollars si je me souviens de mémoire, ce qui est qui vaudrait à peu près 2500 de notre monnaie aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, on n'est pas en bulle là, au niveau de l'or et même de l'argent. Euh, cette montée-là a été euh, très, très, très soutenue euh, en 10 ans, là, euh, avec une correction 76. Mais c'était une bulle, en tout cas, de l'or, oui, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, on n'est pas en bulle là, au niveau des métaux précieux. Le Nikkei... Euh, Thaïlande ici, les technologies en 2000, si on se souvient très bien, euh, les, les, les, les habitations, ben, les, les, la crise des subprimes, les habitations qu'on finançait euh, avec de l'argent euh, créé de toutes pièces, là. Et, et là on a vu ça c'était en 2007, et euh, la Chine en 2008-2009 là aussi, euh, les biotech, une petite crise des biotech en 2015, et là on se trouve à être euh, euh, dans la grande montée qui serait, on dit souvent, la bulle des bulles, là, euh, de, de, de, de, euh, tout le monde est à côté euh, marge. là Les marges, on achète sur marge, euh, tout le monde est à côté euh, euh, au coût là, pour avoir acheté des... des des actions, des actifs. On se trouve à avoir les produits dérivés aussi qui sont… Euh, euh, c'est absolument euh, phénoménal, le montant de produits dérivés déri sur la planète qui est maintenu artificiellement justement par euh, les banques, euh, là, pas les banques centrales, mais les banques privées euh, qui maintiennent des produits euh, qui ne valent absolument rien, mais qui sont maintenus artificiellement pour maintenir un semblant de richesse aux citoyens. Euh, ça, ça se trouve être... Euh, la, ben, euh, les, les dettes sur marche que je viens de vous parler. Là. Euh, donc... Euh on voit très très bien que les les bah, là on n'a pas de comparaison directement là mais les dettes sur marge correspondent directement aux euphories boursières aux bulles boursières là à toutes les fois qu'on a eu des, des des sommets là de dettes sur marge eh bien on a eu un crash donc c'est des personnes les individus on parle des, des gros investisseurs des petits investisseurs moi j'ai fait ça en 2000 je me souviens encore là d'avoir emprunté euh, beaucoup d'argent pour ce que j'avais euh, pour euh, mettre tout à la bourse et tout perdre. Là. Euh, donc, euh, c'est ce qui m'est arrivé dans les dot-coms et euh, ça a été très très douloureux c'est là que j'ai euh, commencé à étudier à m'informer euh, à apprendre ce que comment que ça fonctionnait l'économie et comment fonctionnait aussi le marché les marchés boursiers j'ai pas la... on, on apprend tout le temps on apprend toujours on peut pas avoir la prétention de tout savoir mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre le marché et encore crise financière en 2008 encore un, une bulle de d'achat sur marge euh, Brexit ça c'est moins important euh, ça, c'est en 2018, euh, lorsque la. Euh, ben, ça se trouve être lorsque la, la Fed a reculé, parce qu'on avait eu une, une correction assez importante là, ici, là, la petite correction. Et ensuite, ça a continué jusqu'en euh, 2020. Là. Ça, on parle d'achat sur marge. C'est vraiment le, le, les, là, on a comme. Euh, on s'est brûlé euh, très fortement. et... On est reparti à la folie avec l'argent gratuit de la part des banques centrales, de la part des gouvernements qui nous ont donné euh, toutes sortes de chèques et on est rendu de là, là. Donc, la spéculation est rendue à presque son apogée et euh, c'est pour ça que... On va voir ce que la Fed va décider, ce qui va arriver aussi en Ukraine au niveau de ces tensions géopolitiques là, qui, comme je vous dis, qui sont peut-être une distraction. Euh, euh, donc, ça va être à suivre. L après midi on va avoir un, un aperçu là, de ce qui va arriver. Là, comme je vous dis, les marchés montent, l'or corrige un petit peu, euh, le, le silver, l'argent se maintient. Euh, après midi on va voir, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, c'est toujours ça aux annonces de la Fed, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de soubresauts. Et, euh, et de la montée de la descente et après le marché, dans peut-être cet après-midi, une journée, deux journées, le marché va se stabiliser. On va savoir où est-ce qu'on s'en va. Dans le rouge ou dans le vert, peut-être un petit rebond. Là. On va voir. Donc, euh, tout dépendant de ce que la FED va annoncer, comme je vous le dis, là, et ce qui va se passer au niveau géopolitique euh, sur la planète. Et ça, c'est un autre graphique qui nous montre euh, bon, les déviations de la croissance. Là, euh, donc, euh, euh, en vert, c'est ça. Lorsqu'on est euh, trop haut, il ben, y a des corrections. Et ça, c'est sur un euh, long, long, long, long terme. Donc, ici, ça commence à, 1905. Je pensais pas qu'il était aussi long que ça. Donc, on voit très bien lorsqu'on est, on a été déviation from la, la, la tendance, là, la tendance du marché. Mais lorsqu'on a des déviations, ben là, à un certain moment donné, le marché s'en va dans le rouge et demeure là assez longtemps. Et ça, c'est en 1929, grande crise. On a eu un crash, 1936. Ensuite, on a eu une montée euh, ben, après la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, une montée jusqu'à les années euh, 70, à peu près. Là. Euh, ça, comme je vous dis, c'est le l'indice Cape aussi là, de euh, Schiller, Robert Schiller. Donc, c'est l'indice Cape. Excusez, téléphone qui vient de sonner. C'est l'indice Cape de Robert Schiller et euh, ça se trouve à être... Euh... Attendez, excusez, euh, ce pas comme prévu. là. OK, parfait. L'indice Cape de Robert Schiller et euh, avec euh, justement la déviation de la tendance et on voit très, très bien qu'on est rendu à des sommets. Donc, euh, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver beaucoup, beaucoup de choses qui, qui pourraient... Euh, on va voir, on va voir. Cet après-midi, je pense qu'on va voir un peu de. Euh, un peu de. le pouls du marché, là, selon ce que. Ben, Jérôme Powell, je vous le dis tout de suite, ça va être le même baratin qui va dire l'économie well, ne va pas comme on veut, mais il faut absolument calmer l'inflation. C'est des tests, hein? ils font des tests. Ou. Il fait cracher le marché, comme j'ai lu dans un autre article, directement aujourd'hui, ben, pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, et il va ramasser euh, à la fin. Euh, on va voir, mais de toute façon, on est vraiment dans une situation très, très précaire au niveau des marchés. Euh, au niveau de l'Ukraine, comme je vous dis, les tensions géopolitiques sont très, très fortes, mais est-ce que euh, c'est une distraction? Moi, je pense que oui. Biden est tellement impopulaire, et il va falloir attendre aussi euh, ce qui va se passer euh, au mi-mandat. Euh, les républicains... Euh, ça va en grande, grande force. Et aussi, les camionneurs ici au Canada, c'est très, très important. Euh, c'est vendredi qui commence à arriver. Euh, il y a, en tout cas, de ce qu'on entend, il y a beaucoup de logistique euh, et beaucoup de marcheurs aussi qui vont accompagner ce grand convoi-là. Ça va être à suivre pour peut-être faire en sorte que notre grand mondialiste, euh, puisse, euh, Justin Trudeau, puisse reculer. Mais je ne pense pas. On dit... Plusieurs pensent qu'il reculera pas, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tension et les, les, les tablettes d'épicerie vont peut-être se vider, euh, en tout cas, pour la, cette semaine la, semaine, la semaine prochaine surtout. Donc, on va se revoir très, très bientôt pour de la, des nouvelles vidéos, mais je vous reviens avec, euh, c'est sûr, les taux d'intérêt, ça va être à suivre euh, à, suite aux propos de la Fed.